À l'intérieur d'une cellule, il est possible de rentrer plusieurs choses. Nous pouvons donc entrer du texte, des chiffres, mais il y a également des formats spécifiques, par exemple pour rentrer une date. La date, ici nous l'avons rentrée avec des slashs, mais si nous la rentrons avec les tirets, elle est interprétée également comme une date. Il est possible également, si on rentre avec des points, d'avoir de, un format qui est considéré comme une heure, directement. La problématique, c'est que parfois, là je vais rentrer un numéro de téléphone par exemple, en rentrant le 06, nous voyons que le 0 disparaît car il considère que c'est un format euh, de manière texte. Et si nous voulons garder le 06, nous faisons un clic droit, formater les cellules et nous lui indiquons qu'il s'agit d'un texte et non plus d'une valeur numérique. À présent, si je rentre un numéro de téléphone, le 0 est bien gardé nous remarquons que pour les valeurs de type texte, le texte est aligné à gauche et pour les valeurs numériques, il est aligné de base à droite. Il est également possible d'avoir des formules. Donc Ici, si je vais dans cette nouvelle case et que j'appuie sur égal, si je le sélectionne B11 plus B12. Le calcul se fait automatiquement et indique 27. Il est également possible d'avoir des formules plus complexes qui commencent, elles également, par égal. Ici, nous avons un assistant de fonction qui contient toutes les formules et la manière dont elles s'écrivent. Là, je vais utiliser la formule somme et nous voyons qui indique entre parenthèses, somme et avec des parenthèses, qui sont donc les arguments à ajouter. Nombre 1, nombre 2, etc. Avec un point virgule entre chaque. Je sélectionne donc, en cliquant dessus, mon premier argument. Je mets un point virgule. Je sélectionne mon deuxième argument. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. En l'occurrence, ici, la somme va me donner exactement la même chose que l'addition que nous avons faite. Mais les fonctions permettent de faire bien plus de choses. Il est possible également de faire la moyenne, par exemple. De la même manière, on sélectionne, point virgule, on sélectionne et on ferme la parenthèse. Et ceci me donne la moyenne de ces deux chiffres. Une spécificité liée à la fonction, et lorsqu'on clique dessus, deux fois, il indique ici, en bleu et en rouge, quelles sont les cellules qui sont considérées.